de retour sur la plateforme Crackflow. aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un groupe de rap qui a fait sortir de l'eau. Euh, désolé. Bonjour, Mr. Crack Flow, c'est et yeah, comme tu as pu le voir dans le titre, nous allons parler du Booty Gang et de son cypher. Alors les gangas ont encore tapé dans le windy. Et aujourd'hui, on va essayer de décrypter, mais aussi de comprendre tout ce qui se passe derrière l'univers de tous ces gros ganga. Alors j'espère que tu es prêt, parce que si tu n'es pas prêt, nous on se retrouve après le générique. Let's go yo la famille alors de retour sur la plateforme crack flow comme prévu aujourd'hui nous allons décrypter le son qui vient de sortir du booty gang du cypher alors alors c'est ma première dans le décryptage j'espère que ça va vous plaire dites moi vos avis dans l'espace commentaire et qu'on puisse on parler voilà, en passant, euh, qui a déchiré dans le son, qui a été un peu plus fort pour ma part. J'ai déjà ma petite idée, mais je veux que nous puissions y parler, discuter dans l'espace commentaire. Donc, sans plus tarder, sinon on va encore dire, MC Crackflow, tu parles un peu trop. Alors, sans plus tarder, nous allons découvrir le son du Cypher. Alors, j'espère que tu es prêt et n'oublie pas de me dire en commentaire, qu'est-ce que tu en penses Yeah Donc nous sommes nous commune d'eau Si ce n'est pas un Yeah Trouve les cailloux où l'éclair tombe La gère aux aguets quand le tonnerre croque On est calme On en Ok Yeah, yeah. Trouve les cailles où l'éclair tombe La gère aux aguets quand le tonnerre chrome Je vous attire avec des clips on de blanc 31 000 coups car au premier round La signe dans l'estomac, moi y'a mon sala Parfait, nous la boca et Raï Vérité des vents, encore avaler, reprendre les sales habitudes Bam, ben, là voilà aussi attendu tout le match retourne sur si ma dongola Et on sait la bamboula, on vient remettre de l'ordre T'alloches le bas, Qui qui la prendre à mordre Depuis le gros sort, l'homme humilie la mort Toi t'as la DN du bon grain et du père, au fond de la gorge Le temps que tu cognes on défonce la porte, ta d'eau, que talent, que talent t'approche, faut que ton la corde, mon bloc, note c'est la mort, j'exhume les corps, les corps vocales portent la torche, Stop dans ma voix fosse sans forcer, espèce de dents, que tu portes ton os, tu tors, tu tors, dans ton label de ta bête, tu n'es qu'une stagiaire, fort ton boss. Oh, est-ce que tu kiffes une pluie de punchline? Alors, moi je pense que Rodzen, comme dans son habitude, ne cesse d'écrire des textes qui sortent. Moi, je sais pas, bro. Tu prends ton inspiration d'où? Liboga? Je sais pas, mec. C'est quoi le truc, mec? Vas-y, sors-nous ça, mec. Les gars, prêtez attention parce que là, ça va être du lourd. Continuons, regarde. Imagine va faire quoi? Un Pour seul, qu'est-ce que tu veux faire? Toi, pour la guerre, froide, regarde dans le ciel. Si je vois que tu m'aperçois. c'est question d'une affaire noire. On est au Quoi? Et moi, il un grand écart. Moi, je fume les MC. Toi, tu préfères voir. ce que pour Vous Ma vérité blesse, Non, non, non, non, non, non, non, Rodzeng Rod arrête. Arrête, arrête, arrête. Parce que tu recommences, hein ah, Donc, donc tu, ils vont faire quoi, les trier de Cypher Mec, là, tu fais allusion à qui, mec Là, tu fais allusion à qui Ils font encore allusion à qui MC Bride Alors, cette affaire ne va pas terminer, là. Ça ne va pas terminer, là. Alors, j'espère que tu es prêt, parce qu'il faut vraiment reprendre, mec. Vraiment Bon, allez, on y va. Let's go Pekken, Parakuma, la strip les sur le terrain, les taps orbites, la fière descendre poitrine, Morty, les barfuis comme Wiki doit sortir, les gangas sont la mais t'as fait le 14 l'envie, ça le tu conspires, à ta respire, pourquoi tu transpires, le savoir est un sable que la science équige, dans ta matière grise, éloquence tire, prends ton âge, multiplie ça par ma ponga que je traite le bébé de Warka, par la punchline sur punchline. Alors Hotzinc, n'hésite pas à même dégommer le Big Boss bapunga money. Bon, pas Big Boss, mais au moins tu vois ce que je veux dire. Tu vois, il n'hésite pas de dire que demande à Bapunga, il sait que je traite les WAC MC, les wak par cas. Et le cas par cas, c'est la quoi c'est quoi C'est la marque de Bapunga. Yeah, les punchlines en patoulou. <rire> C'est du rap non du rôle, du trice et du bac attaque Jadis, apporte la je suis militant Je verse des lames dans le game et On fait les deux, l'album est imminent Somme 150, la les veut vont mentir au genre Le monde de la science, c'est pas du cinéma Les GPX, 1, 8, 5, en divisant Dans le dos d'une chic smear, un filiment Oui, père, banzi, en nuisiant Moyen de zala, que risque tirer. Parmi les bêtes, je suis le dernier, c'est Je suis coupable, sans ma zick, c'est un Le rassure n'est marqué, le disque sera pédisant Claque d'arc comme en bas, sur le mortel Pour comprendre mon texte, faut écouter tout l'album À chaque dose, du bongas Green j'avais l'univers Donc c'est à l'intérieur que de faire le tour du monde Le coronavirus a miné le coin Les en quarantaine sont privées de soins Super Cypher 7, l'amour est le seul prix à payer yeah. Pour être à l'abri du besoin Bon, sincèrement, sincèrement, Rodin, il faut que tu arrêtes. Non, non, non, il faut que tu arrêtes. Parce que là, c'est trop, là, mec. C'est trop. Bon, alors, on continue, mec. On va kiffer euh, le back attack. J'espère que tu es prêt. Kaja. Et cas à ma le final en case, vous nous cherchez pourquoi Ils sont déjà en tôle, maintenant vous les pédé, pourquoi Un jour en l'air, gabonaise, live made J'aspire à vivre libre, pour ça je fuck Better, better, better. better. better. J'ai vendu la mèche better. sur un marché clandestin Je ne suis pas gentil, mais je ne fais pas partie des bandits Je oh. suis un marchand de rap hardcore avec les injures qui sont gratuites Puis plus les temps de durs, Plus les textes seront durs Je vous l'avais promis, je reviens avec mes gars sur On temps où si. on a laissé passer. Le feu du rap, n'a pas besoin de laisser passer L'été passé, on a fait bon pic. Devant tous vos jobs de gang, de bruit qui donga, vino à vos manga Pour passer du coup vos aïe ko langa langa Samuel litaction le royaume de banga. Neuf mois d'absence, le game était en grossesse Pendant sa gestation, on nickel quand même ses contestes de bande avec un boost en caisse Tu peux que les tas tu repliques pas ton caisse Bon, sincèrement, sincèrement, c'est dit un peu des vérités. C'est vrai que le gars, il est lit. Back attack, il est trop lit. Ce que je respecte, c'est lui, c'est son écriture. Il a une écriture à part. Vraiment à part. Mais son flow... mais essaie un peu de... Ce que je veux dire, quoi Bon, après, c'est pas mal, mais continuons, continuons ressortez le vampire, les jaloux, les espions, les langues de pluie de l'institut français. à Adams si jaloux c'est une de marcher mettre le mot. C'est grâce aux parasites que nos réseaux font de la promo. Fouillez dans nos CV dans nos familles tous nos dossiers. Fouillez dans mon il y a rien à négocier. Comment ce petit fou a pu apprendre à l'immaculer On vous a manqué nous revoilà cher enculé, Tellement engagé je peux plus reculer. Si je fais tout la gloire ils ont les étoiles dans ma Comme un étourdi des commandes le peuple manipulé. Porte ta Moïse, pharaon et te Modifie ton agenda car l'année Soit tu fais ta petite lutte Soit tu suis le pas de danse Rentre en transversé Ton cœur est transversé Difficile de percer Avec la bouche percée Maintenant tu ne pas les couilles Avec ton questionnaire non. Moi je tire dans le gars Comme général tolère fais... Bon, bon, bon, bon Moi j'ai une question, mec <rire> J'ai une question Non, je blague, continue 7e siècle des hôtels de l'air Je suis le gré par qui sur terre Qui pèse ma mmh, Affaire de famille là Faut la veille linge lèvres J'ai une junior Dimanche Fait catalogue challenge Prend le bon coronavirus Faut le cervelle sur le boucan 50 ans qu'on a toujours pas changer de tout camp. Pareil, ce H qui nous enquête. Pareil, nous sommes opposants des branches, conservons les pistes de tête. Mais voilà, papa, ce qu'on sort, qui fait de nous des reguettes quand l'éléphant a des courbatures. Les gazettes font des courbettes. Mais bon grands de l'époque me toisent même, qui disent Tu es bon petit maintenant. Il y a quoi, même, ni toi ni moi n'a plus perçu les fameux droits d'auteur. Les anciens boycotters sont les nouveaux boycoteurs, mec. De tout neuf mois, que le mouvement. Non, non, non, non, non, non, attends, attends, non. Oh. What the oui. Le calendrier établi pas. Non, attends, je reviens, je reviens. Attends, attends. Triste, tu fais quoi avec une fourchette, des couteaux, mec, c'est pointu, mec. Arrête, qu'est-ce qu'il fait avec, mec. Il a des fourchettes, qui, il, il, il veut tu qui, man. Là, tu, tu, veux encore amener un qui qui, mec. Non, mais les, mais les gars, ça, ça est sérieux, man. Bon, allez, continuons, mec. C'est le triste et que est le sauce moutéma. Kaja. Ce cypher décrète le nouvel an. Mais qu'on a le sang qu'on ne boit pas. Dieu dans le cœur. Kracula est mort, on m'a doué. Les concurrents sont comme les chiffres du copile. Les cas évoluent graves, mais on les voit pas. Parce que je fais des folies quand je décide. Le rap, c'est du. Non, attends. Attends, attends, attends, attends. Encore lui. Le Twist. Non, non, non, attends. Comme moi je déchire, change de cible, tout va bien Mais on a besoin de silence quand tu peux rapper en langue des cibles C'est retour dans la brim team, lui nous fait la force, la faiblesse fait la victime Tout est mystique dans le fait d'être simple, Le l'être tu Oui mon foutu con est plus attendu que la PS5 J'ai une douleur du passé motrice je la dis qu'elle m'aime, ma chère triste. Voici mon arme, voici mon arbre, banni de fils. Dans le milieu, construit ceux qui sont facile, vise. A ce prix, non, le monde brouille pas les idées. Plutôt j'ai mis les moyens, c'est que j'ai pas les idées. On parcourait des je ne me suis jamais résigné. Oui, le rap est mort, on est sur lui Tu sais, dans le piste, je haine à la base. Je suis content de c'est triste qui m'a fait rassurer. Ah, tu n'as pas trop. Je connais tout le domaine. On dit, mais qu'on tombe et qu'il doute de même. Non, non, non, non, non, non, Une plus de paix. Punchline, les gars Donc, apparemment, c'est Tris qui t'a fait rater ton buzz Qu'est-ce qui se passe Bon, en passant, Tris, vas-y, donne-moi un peu de buzz Tu vois ce que je veux dire Vas-y, partage, abonne-toi, like, commente Voilà, tu vois ce que je veux dire, quoi Vas-y, partage le buzz, mec Arrête de faire ce que tu fais, mec Arrête, mec Allez, j'espère que tu es prêt Parce que les gars c'est du lourd. Chapeau à vous déjà, les gars. Allez, kajam. Donc, attends, non, mais les gars, c'est quoi Donc, le PDG t'a payé ou a voulu te payer pour que tu puisses faire un feat avec créole Bon en passant ouais, c'est pas mal Donc qu'est-ce que tu en dis Vas-y sors le son avec créole Tu vois ce que je veux dire Bah allez les gars arrêtez Arrêtez d'éniquer les autres De grandes visions Qui dans leur vie Je ne crois pas qu'ils connaissent leur rôle Y'a du style La plume fait le compte tout dire. Mais j'ai entendu dire que j'ai besoin de soutien. Qu'est-ce veux te dire Lui c'est mon meilleur ami, le meilleur le ami de l'art, C'est le rôle de tout chien, hein. rappelé pendant oh. ta bousillée Ça de cuisinière je suis loin. Il regarde avec la main oh. au bidet yeah. Mes couplets, des pénaltys que je flasto Veulent me kidnapper comme Ginaldi J'ai triplé comme Ronaldo oh, okay. L'art, pour niquer le virus comme guillet Je veux un salaire comme le budget de la mairie d'Elbev hey. C'est le même coup, rap et l'honneur le Which gang, mof***, -f. tu peux pas boy l'air Yeh, yeh, yeh, on vient de kiffer le son à Gang, de Cypher, sur so, le Cypher. Set. De booty gang, so constitué de hot zing, de trice et de back attack. Alors c'est juste une merveille, une pluie de punchline, yeah, comme on aime. Alors j'espère que vous avez aimé les gars. Cette semaine, c'est la semaine d'écryptage son qui vient de sortir. Donc si toi aussi, tu as un son, un artiste que tu veux... Qu'on puisse en parler sur Crack n'hésite pas à me balancer ton tube, ton message et donne-moi ton avis dans l'espace commentaire à propos de ce son, à propos des punchlines, à propos des rappeurs. Qui a été plus bon pour toi Pour ma part, ratzing et Tris, vous avez encore déchiré les gars, bravo à vous. Bah Après, back attack forcément, oui. Forcément il a validé. Mais s'il si, faut faire un classement, les gars, tu vois ce que je vais dire. Après, c'est pas pour une fight, Mais c'est vrai, les gars. Euh, Back c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, qui est très fort dans le rap, qui a amené son style, mais surtout qui fight pour pouvoir être euh, voilà, ce genre d'artiste qui est plutôt euh, propre à lui-même. Alors, j'espère que tu as aimé ce son. C'était MC Quack sur le platine. À nous revoir. Backflow, I was tryna bring the harder back I was in the kitchen whippin', I was whippin' harder back